Oh Un problème de, de domination capillaire aujourd'hui. Mais on s'en fout, hein, tu me pardonneras. Salut l'internaute. Je ne suis pas chez moi aujourd'hui, mais je voulais quand même faire cette vidéo et la faire en extérieur. Mais malheureusement, le jour où je veux tourner, il flotte à merveille. Hein, voilà, orage est super. C'est cool pour la température, mais pour la caméra, moyen. Depuis le 2 août dernier, nous vivons tous à crédit. Mais tous, tous. Le pauvre, le riche, Isabelle Boulet, absolument toute l'humanité consomme 1,7 planète par an. Soit 0,7 fois de trop, de plus que ce que les écosystèmes de la planète entière peuvent renouveler sur la même période, donc en une année. Calculé depuis 1986 par l'ONG Global Footprint Network, « My English is very good », la date du jour de dépassement est toujours plus précoce. Mais qu'est-ce que c'est que la date du jour de dépassement C'est en fait une date symbolique qui illustre le fait qu'à cette date la planète entière, l'humanité a consommé l'équivalent d'une année de ressources naturelles. Tu vois, cette année c'est le 2 août, hein, ça pue. Selon la méthode de calcul toujours plus affinée de 2017, les emmerdes ont sérieusement commencé dans les années 70. En 1971, alors que les femmes suisses obtenaient le droit de vote après tout le monde, aucun rapport, hein. c'est juste de l'autopromo parce que tu as une vidéo que tu dois regarder. Bref, tout ça. bref, cette année-là, les humains de la planète entière ont consommé l'équivalent d'une année de ressources naturelles au 24 décembre. Suivi donc de 7 jours dans le rouge. 10 ans plus tard, l'humanité toujours plus nombreuse et gourmande était fauchée au 13 novembre. La date avança au 25 octobre en 1987. Année hautement importante où je naquis. <rire> D'année en année, avec l'explosion démographique humaine spectaculaire connue le 19e et 20e siècle, la date du jour de dépassement n'a cessé d'avancer. Si le rythme de progression s'est un peu ralenti depuis ces dernières années, cette date symbolique continue d'avancer. Ce qui crée les conditions inédites d'une catastrophe humanitaire à l'échelle mondiale qui se profile à l'horizon. Ici et là, les conflits politico-militaires naissent, enflent et se multiplient pour l'accès au pétrole, aux minerais, aux ressources diverses et variées ou encore à l'eau douce. Oui bon, ok, et après qu'est-ce qu'on fait Déjà, avoir réellement et concrètement conscience de la chose. Et c'est assez difficile. La date du jour de dépassement en 2017, cette année, ce fut le 2 août donc. Et ça fait donc 6 jours que nous vivons à crédit et ainsi de suite pour le reste de l'année. En fait c'est comme si nous consommions déjà à l'avance les ressources naturelles de l'année prochaine. Mais dans le concret, le réel de la vie au quotidien, ce n'est pas visible, ce n'est pas palpable pour nous ici localement. Les magasins débordent comme hier de marchandises et nous sommes en vie. Nous, humains privilégiés là, vivant dans des pays encore plutôt stables où l'on trouve le plus normal du monde de boire de l'eau fraîche et pure dans des bouteilles en plastique euh, à 3 balles, comment peut-on réellement comprendre et sentir la catastrophe à venir et qui touche déjà des centaines de millions de personnes dans les pays appauvris C'est quasi mission impossible. Notre mode de vie local moderne est calqué sur un modèle économique obsolète et écocide qui, pour perdurer, pour ne pas mourir, parce que ça profite à quelques personnes qui s'enrichissent énormément et qui souhaitent le rester, nous donne tous les outils nécessaires pour nous aveugler. Dans cette société de surabondance, la réalité est masquée par un flot continu de divertissement de masse qui nous permet de choisir de ne rien voir. Facile. Quand mes enfants pataugeaient dans le puits, ils ont eu des réactions allergiques et des problèmes de peau. Ils se grattaient, ils n'arrivaient pas à dormir la nuit. Ils se démangeaient constamment. À l'époque, je les ai tout de suite emmenés voir le médecin qui m'a dit que l'eau que j'utilisais devait être trop polluée. Elles affirment que Coca-Cola leur donnait les déchets rejetés de l'usine pour qu'elle les utilise comme engrais. Mais après les protestations des paysannes, Coca a décidé d'arrêter la distribution de ces bouts pour les stocker dans ses hangars protégés. Des ONG comme Greenpeace ont réalisé des prélèvements et trouvé des résidus toxiques dans les déchets de l'usine et dans l'eau des nappes phréatiques. Mais à un moment, si rien n'est fait, un crash planétaire va avoir lieu. Selon ma modeste réflexion, deux facteurs majeurs viennent peser lourdement dans la balance. La démographie exponentielle de l'humanité depuis la première révolution industrielle et les modes de vie ultra consommateurs des humains sédentarisés, modernes et principalement occidentaux. Dis-toi bien qu'il aura fallu près de 200 000 ans à notre espèce pour atteindre le milliard d'individus vivant de manière simultanée sur la planète. et seulement 200 ans pour le multiplier par 7. Nous projetons d'être 11 milliards avant la fin du siècle. Personnellement, je ne pense pas que le nombre d'individus humains sur la planète soit le problème majeur. Parce que si nous serions plus respectueux de l'environnement, plus responsables de nos modes de production, de, de consommation de, de vie, tout irait largement mieux. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce que le modèle économique dominant, financiarisé, nous pousse dans une spirale euh, folle et infernale, suivant une vision ultralibérale de l'économie basée sur la dette perpétuelle. Ainsi, nous sommes poussés à la sur-surconsommation sans limite alors qu'il y en a. Et bien évidemment, il faut bien compter sur toute l'idéologie dominante pour nous déculpabiliser parce que c'est cool de consommer, de surconsommer, de jeter, de recommencer. Sauf que le mur, lui, on va l'avoir en pleine face de manière très concrète, très prochainement, si nous ne freinons pas et ne changeons pas les manières réelles de vivre et de produire. Ça me fait penser à un article de Charlie Hebdo datant du 12 octobre 2016 qui traitait du grand fleuve Indus qui traverse l'Inde puis le Pakistan. Deux pays à la croissance démographique galopante, l'Inde est passée en 50 ans de 450 millions d'habitants à plus de 1,3 milliard, toujours plus fortement dépendant du fleuve qui lui connaît des limites naturelles. Et comme tu l'imagines très bien, la situation diplomatique entre les deux pays s'est durcie d'année en année pour savoir qui a le droit ou pas d'y construire des barrages pour produire l'électricité ou d'exploiter l'eau pour la boire. Sur la planète, les humains ne consomment pas du tout de la même manière, les disparités sont nombreuses. Si tous les humains de la planète consommaient comme les Australiens, il nous faudrait 5,4 planètes par an pour pouvoir survivre. Alors que si nous imitions tous les Indiens, une planète seule suffirait allègrement. Ici, nous voyons que la Corée du Sud consomme l'équivalent de 8,4 fois son propre territoire pour répondre aux besoins de ses habitants. Nous voyons aussi que la Suisse 2016 consommait 4,4 fois son propre territoire pour répondre aux besoins de ses habitants, la plaçant en 3ème position et, quant à la France, 1,7 fois, ce qui est la moyenne mondiale de 2017. Et c'est déjà beaucoup trop. On a donc compris que le problème majeur qui nous condamne à des dérèglements climatiques et à des conflits planétaires ingérables imminemment, si rien n'est fait, est notre consommation matérielle déraisonnable. C'est donc à nous, la masse, que revient la responsabilité d'agir le plus concrètement et le plus rapidement possible. Certains, nombreux, disent que ce sont les grandes fortunes et les grands groupes qui sont responsables et que c'est à eux d'agir en premier. Sauf que si ces derniers sont si puissants aujourd'hui, c'est parce que des millions d'êtres humains partout dans le monde consomment leurs produits quotidiennement ou régulièrement, ce qui construit ces fortunes et donc ces puissances. C'est donc nous tous ensemble qui avons le véritable pouvoir de changer la donne si jamais nous réussissons enfin à le comprendre et à agir. Comme la fourmi, l'abeille ou le colibri, au quotidien, à chaque choix, même le plus minime que nous devons faire, tentons, essayons à chaque fois d'opter pour le meilleur. L'occasion parfaite pour moi de te parler d'un projet de vidéo que j'ai en tête depuis un moment qui se nommera Action-Réaction. L'idée étant de mettre en lumière une ou des actions simples et banales qui misent bout à bout actives des réactions en chaîne qui, en fin de parcours, changent le monde. Ça passe par des choix de consommation, oui, mais aussi de comportement, d'engagement, de militantisme, etc. Ça t'intéresse si oui, dis-le moi en commentaire et mets un pouce bleu à cette vidéo. Et n'hésite pas à me soumettre des idées que tu trouves intéressantes ou des pistes d'action-réaction que tu souhaites voir exploiter. Aussi, et tu l'imagines très bien, tout ceci demande énormément de travail et de temps consacré. Donc si tu le peux, si tu le veux, tu peux t'abonner à ma chaîne, la partager, partager mes vidéos, les commenter, les liker, etc. Mais aussi et surtout devenir un de mes tipeurs en un clic juste par ici. Vous êtes depuis peu plus de 3000 à me suivre sur YouTube, ça fait vraiment énormément plaisir et ça donne de la force. On a mille choses à se dire et à faire encore ensemble, alors soyons des millions. Gros bisous et à bientôt, merci.